Où est la passion, l'excitation, les bénéfices du sens Où est passée la réflexion avant l'action La dernière a-t-elle remplacé la précédente Elles sont pourtant amies, inséparables. L'une sans l'autre, c'est le chaos. Sommes-nous condamnés à passer à l'action Celle de se goinfrer, s'empiffrer, se remplir, se vomir sans réfléchir Sans savoir ce qui traverse nos corps À quoi bon, autant crever Non. Nous vivons pour manger ou nous mangeons pour vivre